Il y a une fracture car les jeunes ont connu ce Covid, cet épisode inouï hors normes Ils en ont souffert. Ça a créé euh, des représentations euh, communes à toute la jeunesse. La jeunesse n'est pas un bloc euh, un bloc monolithique. Euh, il y a toute une série de diversités. Pour autant, le choc Covid venant après une série de chocs que la jeunesse a euh, encaissé, le choc terroriste, le choc climatique, elle vit mal cette question du dérèglement climatique et le fait que les pouvoirs publics n'agissent pas et ne trouvent pas de solutions pour remédier à euh, cette question. Il y a même une inaction qui est perçue. Tout ça les a euh, profondément euh, choqués. Maintenant, euh, leurs valeurs sont pas si différentes que celles que nous avons observées dans les enquêtes Ifop menées dans les années 60, 70, 80. Il y a même un retour aux valeurs traditionnelles, la famille qui a été à un moment un, un lieu plutôt euh, de protection particulièrement fort, un refuge pendant la période Covid, le travail, plus que jamais, le travail est vu comme une libération, le travail est vu comme un, une manière de s'accomplir, même sur le plan euh, personnel. C'est moins une question de fracture et de décalage sur le plan des valeurs que sur leur état d'esprit. On a eu des jeunes qui ont été particulièrement marqués, je le disais, par le choc Covid. Des indicateurs historiques de l'IFOP auprès des jeunes euh, ont connu un véritable effondrement. Moins 27 points sur le sentiment d'être heureux. 27 points, ce n'est pas rien par rapport à 1999. Euh, 30, 36 points sur le fait euh, d'avoir, de vivre dans une époque de chance. Et même 40 points pour avoir un idéal. Donc on est moins sur des points de vue différents et des valeurs différentes qu'un choc Covid que les jeunes ont finalement euh, encaissé. Ils restent euh, optimistes, ils projettent dans l'avenir, mais ça, je dirais, fait vaciller et ça a accéléré toute une série de tendances. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le même regard, alors c'est dressé à gros traits, mais le, le regard n'est pas tout à fait le même entre les 18-24 ans, ils sont sou souvent euh, en cours d'études, qui sont souvent dans un... Cercle familial qui peut être vu comme un cocon le plus souvent. Et c'est 25-30 ans où on est dans la transition, on est dans la rupture. Euh, créer une famille, ne pas créer une famille. Chercher euh, du travail, quitter le monde scolaire ou le, le monde universitaire. Et c'est vrai que ces indicateurs d'optimisme, de projection dans euh, l'avenir, de confiance même, on a toujours des résultats plus positifs observés dans l'enquête Nouvelle Vague auprès des 18-24 ans. Par rapport aux 25 30 ans et ça a une traduction vous le disiez ça a une traduction par rapport aux choix euh, politiques les 18 24 ans les fameux primo-votants ceux qui veulent pour la première fois une élection présidentielle semblent le choisir euh, des candidats euh, des partis majoritaires des candidats du système dirait-on par exemple emmanuel macron réussit euh, particulièrement bien auprès des 18, des 18 24 ans il y a un effet que j'appelle dans le livre un effet manu un effet identificatoire quelqu'un qui casse des codes quelqu'un qui est cash quelqu'un qui semble parler vrai quelqu'un qui est en rupture avec euh, les présidents euh, précédents, voire les adversaires euh, qui vont lui être opposés à l'élection euh, présidentielle. Tandis que les 25-30 ans, qui ne sont pas tous bien sûr malheureux, eux aussi ont tourné vite la page Covid, eux aussi se sont projetés positivement, ont confiance en eux, même si l'inquiétude collective reste forte, ces 25-30 ans, cette génération de l'insertion, qui souvent peine à euh, s'insérer, eux choisissent plutôt des votes protestataires. C'est dans cette euh, génération... Par exemple, que le vote Le Pen est particulièrement euh, élevé, que euh, ce, cette génération, ce cette sous-génération, si je puis dire, ce segment est euh, le moins gêné avec l'idée d'une préférence nationale qu'en cas de crise, que les emplois euh, soient euh, préservés ou plutôt réservés euh, aux euh, Français. Donc on a, euh, au sein de la même jeunesse, des situations différentes, même si on pouvait même rajouter une troisième une troisième brique, si je puis dire, dans les 18-24 ans, on a, des moins de, on a des moins de 20 ans, notamment des jeunes filles qui vont être beaucoup plus radicales, qui, veulent que, qui sont même à se dire qu'une forme de violence est acceptable pour faire avancer les choses. Et ce segment-là a plus tendance, par exemple, à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que d'un côté, on a des jeunes dépolitisés qui votent de moins en moins, même si euh, une abstention massive des jeunes à l'élection présidentielle n'est pas une donnée euh, euh, écrite. Avec mon co-auteur, War Show, on montre qu'il est arrivé que les jeunes votent plus que la moyenne à l'élection euh, présidentielle. Ça reste l'élection de référence. Et sans doute, on ne retrouvera pas, et heureusement, le 10 avril prochain, les 84% d'abstention des moins de 30 ans qu'on a vu aux élections régionales. Mais c'est vrai, ces jeunes croient moins à la capacité du politique à changer les choses au pouvoir du politique de faire avancer sa vie à transformer le le, le quotidien plus que jamais les jeunes on le voit dans le livre réinvente les manières de s'engager ça ne passe plus par un engagement partisan même si les partis présentent de gauche de droite de tous les milieux euh, des jeunes euh, qui sont à leur tête même euh, jordan bardella le président du rassemblement national est quelqu'un de, de jeunes si je puis dire mais les jeunes réinventent leur engagement c'est plutôt maintenant un engagement sociétal c'est un engagement pour une cause, l'environnement, le climat. Dans l'enquête Nouvelle Vague, nous montrons que 84% des jeunes de moins de 30 ans se disent personnellement, les mots ont un sens, hein, personnellement engagés en matière de lutte pour le climat. On, on est dans une logique où le Covid a accéléré le doute sur les structures collectives, que le collectif s'appelle un parti, qu'il s'appelle l'État, qu'il s'appelle les pouvoirs publics et plus que jamais, on croit l'action individuelle. Il y a une véritable ode en, en, en la capacité de faire avancer soi-même sa cause. Hein, qui mieux que moi peut faire avancer une cause à laquelle euh, je crois Et donc, dans ce cadre, la, la, la notion de démocratie représentative a du plomb dans l'aile. Elle ne fait plus l'objet d'un consensus, je dirais, donné, puisque... Ce qui était au cœur de la démocratie représentative, c'est-à-dire une sorte de pacte, une sorte de contrat de confiance ou d'échange transactionnel, euh, je vous donne mon pouvoir et vous, euh, via le vote, et vous, en retour euh, politique, vous changez la vie, vous faites en sorte de... Euh, résoudre les problèmes, hein, euh, on l'a dit, le dérèglement euh, climatique, les inégalités femmes-hommes. Il hein, y a une vraie colère de la part des jeunes filles sur la persistance, c'est scandaleux, il faut le dire, d'inégalités femmes-hommes dans toute une série euh, de euh, secteurs. Et parce que cet échange transnationnel ne marche plus, parce que les problèmes ne sont plus résolus, Conséquence numéro un, on est prêt à une plus grande radicalité, on considère qu'une forme de violence peut être acceptable. Conséquence numéro deux, on croit de plus en plus en l'action individuelle, en l'action directe. On croit de moins en moins aux grands mouvements sociaux, aux grandes manifestations, même s'il y, y a encore des mouvements de jeunes, il y a des manifestations pour le climat chaque vendredi ou chaque samedi. Mais clairement, la solution passe par eux-mêmes. Ah. Alors là, c'est la question. Imaginez les résultats d'enquête Nouvelle Vague dans dix ans, c'est le cauchemar pour tout sondeur, car nous n'arrêtons pas de dire que nos données sont inscrites dans le temps, dans un moment donné, qu'elles ne sont pas prédictives. En tout cas, c'est vrai, hein, on a une vraie carotte géologique, on a une profondeur euh, historique avec ces, ces cinq, ces six enquêtes euh, nouvelles vagues. Voilà. Qu'est-ce qui se passera dans dix ans Sincèrement, j'ai du mal à conceptualisé. On avait montré en 1999 que les jeunes étaient contents de la manière dont les choses se, se déroulaient et qu'ils voulaient seulement être un contre-pouvoir. Là, clairement, on sent que les jeunes veulent le pouvoir, qu'ils sont mécontents de la manière dont les choses se déroulent. Ils sont très crispés sur les inégalités, sur les discriminations, ce qui peut pousser aussi à une certaine perméabilité à la pensée. Donc, que se passera-t-il passera dans l'enquête de 2029 ou 2031 on sera peut-être à la croisée des chemins. Est-ce qu'on aura encore ce rapprochement des valeurs entre toutes les générations Mais sur toute une série de sujets, des jeunes et des moins jeunes, qui ne sont plus en opposition, qui ne sont plus en guerre des générations, mais qui ne parlent plus la même langue, qui n'ont plus de sujets communs sur lesquels débattre. C'est peut-être le principal danger auquel on va assister. En tout cas, dans dix ans, j'espère que l'épisode Covid sera bel et bien terminé.